humanités parce que ce matin on a beaucoup insisté sur le fait qu'un ingénieur c'était d'abord un ingénieur humaniste et euh, du coup je suis avec Marina Gassnier qui est euh, la directrice euh, du pôle humanité au sein de l'UTBM et avec haute Dubuisson euh, qui est euh, la, la, la responsable des langues donc à l'intérieur de ce pôle humanité. Donc il y a déjà Marina qui va nous présenter euh, une, une petite présentation des humanités puis ensuite comme d'habitude on peut répondre à vos questions sur le live. Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc effectivement, je vais vous présenter le, le pôle humanité qui euh, occupe une place un petit peu particulière euh, par rapport aux trois autres pôles diplômants de, de l'établissement. Euh, cette place, euh, c'est une place transversale à la formation des élèves ingénieurs dans la mesure où chacun euh, d'entre eux doivent suivre des enseignements en sciences humaines et sociales tout au long de, de leur cursus. Euh, alors, en accord avec le, le modèle spécifique des universités de technologie de, euh, fondées euh, en, en 1972, euh, l'idée, c'est euh, de bien faire prendre conscience euh, aux, aux étudiants, aux élèves ingénieurs que la technologie, c'est aussi une science de l'homme. La suivante, s'il vous plaît alors, le pôle, euh, ce n'est pas celle-ci, <rire> la précédente. Le pôle humanité euh, en quelques chiffres. Alors, le pôle humanité compte une quarantaine d'enseignants et d'enseignants-chercheurs euh, permanents auxquels s'ajoutent des euh, vacataires et, et intervenants euh, extérieurs. Ce sont aussi près de 130 unités de valeur, c'est-à-dire des, des enseignements euh, qui sont euh, proposés au catalogue et qui concernent tant les langues que les sciences de l'homme ou encore la pratique sportive, euh, la création artistique. Ce sont aussi 52 crédits euh, qui doivent être validés euh, durant le, le, le cursus en cinq ans sur les 300 nécessaires pour être diplômé ingénieur. La suivante, s'il vous plaît. Alors... Euh, le pôle humanité euh, a deux missions. La première, c'est la pédagogie, c'est-à-dire que le pôle dispense des enseignements en expression de communication, en sciences humaines et sociales, essentiellement articulés autour euh, de la technologie. Euh, ces enseignements représentent environ 20% de la totalité des, des enseignements de, de la formation d'un ingénieur. La deuxième mission, c'est la recherche, la recherche en sciences humaines et sociales avec comme objet d'étude principale la technologie, euh, la technologie appréhendée dans tous ses états, sous toutes ses formes, depuis euh, la conception jusqu'aux traces matérielles euh, de la technique laissée euh, dans le paysage, dans notre environnement. Donc, l'homme se situe véritablement au cœur de la réflexion, euh, la technologie étant ici appréhendée euh, comme une science humaine. Alors, cette recherche... Euh, la, la, merci. Cette recherche euh, est structurée autour d'une équipe euh, d'une dizaine d'enseignants-chercheurs titulaires, des professeurs euh, maîtres de conférences en euh, économie, gestion, histoire, philosophie ou encore euh, sociologie. Euh, alors, cette équipe euh, appelée Récit euh, est l'axe transverse sciences humaines et sociales d'un institut euh, euh, sciences pour l'ingénieur qui s'appelle FEMTO-ST. Euh, cette recherche euh, nourrit euh, les cours qui sont donc dispensés par les, les enseignants-chercheurs et euh, placent ces enseignements dans une réflexivité contemporaine. Notre, nos, nos enseignements ne sont pas hors sol, mais en lien direct avec des problématiques sociétales actuelles, notamment euh, celles portées par euh, l'établissement, à savoir le transport, la mo mobilité ou encore euh, l'énergie. Euh, ces enseignements euh, en, en sciences humaines et sociales sont euh, organisés autour de deux grandes catégories. La première, euh, questionner-créer, c'est-à-dire penser autrement, euh, concentre des euh, disciplines telles que l'histoire, la philosophie, euh, la, la sociologie. La seconde catégorie, elle, est appelée organisée-managée, dite OM, et concerne euh, des enseignements tels que l'économie, la gestion, euh, le droit, le management ou en, encore le, le, le marketing. Alors le pôle humanité propose également une diversité de pratiques pédagogiques euh, qui vont de, des enseignements classiques, euh, donc en salle de cours, alors indépendamment du contexte Covid, bien entendu, euh, nous avons également des enseignements interdisciplinaires mêlant autour d'une même thématique des sciences humaines et sociales et des sciences pour l'ingénieur, donc avec l'intervention euh, d'enseignants-chercheurs de ces différents euh, domaines. Nous fonctionnons également en mode projet avec l'identification, la définition d'un sujet euh, en début de, de semestre et puis une présentation euh, avec... Euh, euh, soutenance orale en fin de semestre. Euh, une partie des mh, enseignements dits de culture générale est également dispensée en anglais. Sinon, nous avons les, les enseignements en français. Euh, nous avons également de la formation à distance, là aussi, indépendamment du, du contexte Covid. Euh, et euh, certains euh, enseignements sont... Euh, euh, complétée par l'intervention de praticiens, d'acteurs économiques et industriels, afin de faire profiter les étudiants de leur euh, expérience professionnelle. Alors, euh, une des ambitions du pôle humanité, euh, c'est de contribuer euh, à l'ouverture à l'international des élèves ingénieurs par la pratique des langues, alors, au sein du pôle humanité, <coughs> nous enseignons neuf langues qui sont euh, déclinées dans le bandeau euh, du bas. Euh, alors, nous, nous profitons au sein de l'UTBM de conditions euh, d'apprentissage pédagogique extrêmement euh, favorable euh, avec des groupes de travaux dirigés de 20 étudiants et des groupes de travaux pratiques euh, de euh, 10 étudiants, ce qui est véritablement un luxe. Hein. Aude pourra euh, éventuellement vous en parler euh, ultérieurement ou poser, euh, répondre à vos questions. Euh, L'orientation est mise sur euh, la communication écrite et orale en milieu professionnel. Et derrière ces langues, ce sont des enseignants euh, francophones et des natifs, euh, notamment en anglais, en espagnol, en chinois, co coréen ou euh, japonais. Alors, les objectifs euh, à poursuivre en langue, le premier, c'est euh, d'obtenir une certification d'un niveau B2 en anglais par le passage d'un examen international euh, qui s'appelle le Linguaskill et qui est nécessaire pour euh, valider, pour être diplômé euh, en fin de, de formation. Euh, autre objectif, acquérir un bon niveau dans une deuxième langue et découvrir une troisième langue. Votre formation exige également de partir euh, au moins 12 semaines à l'étranger, soit dans le cadre d'un semestre d'études, euh, soit dans le cadre d'un stage. Alors, il existe euh, deux manières euh, de construire votre profil euh, en sciences humaines et sociales au sein du pôle humanité. Euh, la première manière, c'est de choisir des enseignements euh, à la carte en fonction de vos centres d'intérêt. La seconde manière, c'est euh, de euh, choisir, euh, d'opter pour un profil plus ciblé, un profil spécifique, euh, en choisissant un des six parcours sciences humaines et sociales proposés par le Pôle et euh, chacun de ces parcours étant euh, comprenant une liste d'enseignements en lien avec les thématiques. Donc, ces parcours sont déclinés ici. Euh, carrière à l'international, management et entrepreneuriat, technologie, environnement et soutenabilité, humanité numérique, innovation et changement technologique et travailler à distance et innover. Donc, vous voyez des thématiques euh, complètement euh, euh, contemporaines. Euh, le, le parcours est validé euh, en fin de formation euh, aux conditions suivantes. Il faut avoir euh, obtenu 10 crédits euh, avec la note euh, A ou B, donc un minimum de 10 crédits. Euh, et sous ces conditions, le, votre diplôme euh, bénéficie d'un supplément euh, dans lequel la mention SHS et le déroulé du, pa du parcours. Euh, est précisée. Autre euh, opportunité offerte par l'établissement et euh, au sein du pôle humanité, c'est la possibilité de poursuivre en master et de devenir euh, ingénieur docteur. Alors le pôle humanité abrite deux masters en sciences humaines et sociales, mention management, euh, doté de deux parcours. Le premier est intitulé A2I, Affaires internationales, industrielles internationales, pardon, et le deuxième, Entrepreneuriat technologique et industriel, dit ETI. Alors il faut savoir que euh, ce master est depuis un certain nombre d'années euh, classé parmi les meilleurs hein, dans ces registres-là. Alors, euh, au-delà euh, des compétences métiers que vous allez acquérir dans les pôles diplômants de, de, de l'université, euh, les enseignements dispensés au sein du pôle humanité ont pour objectif de compléter, d'enrichir votre euh, profil, euh, en, en, votre formation en ingénierie, afin de faire de vous un ingénieur citoyen responsable créateur, innovateur, manager, entrepreneur, c'est-à-dire euh, un ingénieur ayant des valeurs humanistes, euh, ouvert sur le monde, euh, attentif euh, aux hommes et à l'environnement dans lequel euh, il évolue, c'est-à-dire également un, un ingénieur capable euh, de prendre de la hauteur, riche d'un esprit critique et capable de donner un sens à la technologie, tout en ayant un niveau élevé de professionnalisme et euh, en étant parfaitement à l'aise euh, dans le monde de l'entreprise. Alors, je terminerai euh, cette présentation du pôle humanité euh, avec une citation euh, de Guy Denilou, qui est euh, donc euh, le fondateur des, du modèle euh, UT des universités de technologie et qui est le, le premier directeur de l'Université de technologie de Compiègne euh, en 1972. Euh, citation qui euh, permet euh, d'éclairer, d'illustrer, euh, de montrer euh, l'intérêt et le sens de la présence des enseignements et de la recherche en sciences humaines et sociales au sein d'une école d'ingénieurs, au sein d'une université de technologie. Cette citation est la suivante. « Il faut réduire les fractures entre littéraire et scientifique entre sciences dures et sciences humaines, entre fondamentales et appliquées, entre université et industrie. Donc le pôle humanité a cette vocation euh, de développer euh, les passerelles, le dialogue entre les sciences humaines et sociales et les sciences pour l'ingénieur, euh, de façon à euh, justement euh, faire de vous un ingénieur humaniste, euh, technologue, euh, avec un esprit critique et euh, ayant un regard différent euh, sur le monde. Voilà, je vous remercie euh, de votre attention. Alors, euh, en attendant euh, vos questions, qu'on pourra répondre juste après, on va vous passer une petite vidéo euh, sur euh, les langues à l'UTBM. Alors, euh, j'espère que, que cette capsule vous a plu. Donc, maintenant, on peut peut-être se, se poser la question ben voilà, quand on arrive à l'UTBM, euh, Comment euh, le parcours des langues pour un étudiant se déroule-t-il sur les cinq ans Donc, je vais demander à Aude, qui est à mes côtés, euh, de répondre à cette question. Alors, en ce qui concerne les langues, euh, on conseille d'abord aux étudiants de... de excuse Excusez-moi, <rire> je cherche la caméra. On conseille d'abord aux étudiants de, euh, de commencer par de l'anglais. Euh, ils seront testés en anglais pour euh, comprendre, pour voir s'ils ont un, un niveau B2. Euh, si dans le cas où vous avez euh, un niveau B2, vous aurez l'accès, en fait, à, à, une, à une autre langue, à toutes les autres langues sur le panel euh, qui vous est offert, vous aurez le choix de, euh, de voir une... Ouais. vous aurez le choix de, de commencer euh, une nouvelle langue ou alors de, de renforcer une deuxième langue. Mais dans le cas où euh, vous n'avez pas encore atteint le niveau B2, puisque vous devez justifier d'un niveau B2 à la fin de votre cursus d'ingénieur en 5 ans, euh, c'est-à-dire d'un niveau avancé, voire B2-C1, euh, vous aurez la possibilité de développer ce niveau, de l'atteindre et de le renforcer, ou alors de euh, continuer en anglais grâce à des enseignements sur euh, objectifs spécifiques, euh, notamment de l'anglais pour le marketing, de l'anglais scientifique, développer l'anglais à l'oral ou à l'écrit. Voilà. En anglais, comment ça se passe? Super. Euh, on a une autre question qui concerne euh, l'implication de l'UTBM dans la vie culturelle. Euh, donc, déjà, on peut peut-être se poser la question est-ce que bah, le pôle humanité organise des événements et organise des événements culturels euh, au sein de l'UTBM? Oui, alors euh, à, à, à deux niveaux. Euh, au niveau de la pédagogie, c'est euh, bon, en fonction des disciplines, bien sûr, et euh, à la discrétion des, des, des enseignants et du programme pédagogique. Mais euh, il, on organise, enfin, certains enseignants organisent euh, des sorties à l'extérieur euh, de façon à enrichir le volet théorique. Euh, C'est le cas d'un de, de mes enseignements en histoire des techniques et, et qui, qui porte également sur la question du patrimoine industriel et technique où euh, nous allons alors soit sur euh, euh, le terrain euh, ou bien euh, dans le cadre de, de, de cette UV en histoire des techniques, visiter euh, des, des usines euh, de façon à inscrire, alors des usines relativement anciennes, de façon à inscrire euh, le, le, la thématique dans une perspective historique et d'apporter euh, une dimension pratique euh, à, euh, au, au sujet. Euh, alors ça, c'est en termes euh, pédagogiques. Euh, plus largement, le pôle humanité organise euh, des événements, euh, euh, disons, de... Euh, non pas de vulgarisation scientifique, mais de diffusion euh, culturelle, scientifique et technique donc sur des thématiques qu'on appelle notamment les Jeudis des humanités, où euh, on, on fait intervenir euh, des conférenciers euh, sur euh, des thématiques particulières. Donc euh, euh, on a une volonté de, de, de s'ouvrir à la cité, sur euh, des thèmes, euh, soit en lien avec les activités de recherche euh, de récits ou en tous les cas euh, des sujets de préoccupation euh, contemporaine. À titre d'exemple, la dernière qui a été euh, organisée euh, par, euh, euh, qui a été dispensée par Aurore Stéphane sur euh, la, la face cachée du développement durable, qui était extrêmement euh, euh, intéressante. Alors c'est vrai que le la, la situation, le contexte sanitaire bouleverse un, un peu tout cela en ce moment, mais euh, on a cette vocation de s'ouvrir euh, à l'extérieur. Alors, euh, je vois que euh, pendant cette capsule, on a eu une question euh, assez longue, mais globalement, si j'ai bien compris cette question, c'est surtout sur les niveaux de langue enseignées. Donc, euh, est-ce qu'il y a des niveaux Est-ce qu'on peut débuter, par exemple, une langue dès le départ Ou est-ce qu'il y a un niveau qui est déjà attendu Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans chaque langue donc c'est un peu ça euh, de ouais. ce que j'ai compris. Alors oui, à part l'anglais, euh, où on commence euh, au, au niveau 1, euh, dans toutes les autres langues, euh, ça va euh, du niveau euh, grand débutant. Donc par exemple, je vois là le, le japonais. Mais même si vous avez envie de commencer de l'allemand ou de l'espagnol, euh, ça sera à partir euh, du niveau débutant. Et puis euh, ensuite, euh, on vous offre la possibilité de continuer en niveau 1, euh, en niveau 2, et pour certaines langues, comme le chinois, l'allemand, l'espagnol, vous pouvez aller jusqu'au niveau 3 et 4, qui correspondent à l'UTBM, plutôt à un niveau B2 aussi, B1 ou B2, ça dépend des langues. Alors il y a une autre question sur la musique. Est-ce qu'il est, qu est possible de faire ben, un cours de musique qui compte justement dans les crédits qu'on peut obtenir par le pôle humanité alors, il y a une UV euh, musique qui est dispensée par euh, Muriel Tanner, alors qui était un petit peu euh, mise entre parenthèses euh, Cours, ces derniers temps. Mais effectivement, euh, il y a la possibilité de suivre euh, un enseignement en, en musique. De la même manière, euh, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il y a des enseignements également pour le sport Ouais, Donc, qui après. permettent aussi euh, de faire euh, bah, du sport euh, comme, euh, comme cours pour avoir des crédits euh, pour notre diplôme. Oui, et avec plusieurs euh, niveaux de performance. Nous avons un super euh, enseignant de sport. Euh, <rire> qui, euh... Alors, on a, on a une question sur les certifications de langue qui sont proposées. Oui. Alors, euh, je vois qu'on me demande à la fois qu'est-ce que le niveau B2, ou alors est-ce que... Moi, ouais, j'ai n'ai pas un trait... Fort, je suis pas très fort en langue est-ce que cela risque de fortement me pénaliser dans mon cursus alors il faut savoir que votre cursus euh, il faut pas vous inquiéter euh, que vous avez 5 ans dans votre cursus pour euh, atteindre un bon niveau b2 on va en parler ensuite euh, après de ce que c'est le niveau b2 en, en anglais par exemple surtout en anglais euh, et euh, si vous sentez que vous avez encore des lacunes eh bien, vous pouvez, on va vous proposer de, de commencer en, en niveau 1 en langue, en anglais, pour vous accompagner ensuite jusqu'au niveau 3, qui est euh, le niveau B2, la préparation au niveau B2 en, en anglais. Donc, euh, vraiment, on reprend les bases euh, avec des enseignants natifs, et, euh, ouais, excusez-moi, je regardais le, les questions, Reprends reprend les bases avec des, des enseignants natifs, euh, vous reprenez, vous allez travailler aussi beaucoup plus la fluidité, le vocabulaire, pour atteindre un véritable niveau B2, ce qui veut dire une fluidité et une aisance avec un, un natif euh, le niveau B2 aussi, c'est être capable euh, et de, de comprendre des, disons des séminaires ou des réunions euh, dans le domaine professionnel, par exemple. Euh, c'est être capable aussi d'argumenter, de vous exprimer euh, autant dans euh, la vie courante, qui est plutôt là à un niveau B1, que euh, dans un monde professionnel, dans le cadre de réunions dans le cadre d'un du, travail, dans le cadre de votre vie professionnelle en tant qu'ingénieur. Voilà ce que c'est le niveau B2. Voilà. Alors, on a une question sur, euh, est-ce qu'on peut prendre une deuxième langue totalement différente euh, de celle qu'on a fait en terminale Bien évidemment. Oui, si vous avez... Alors, si vous avez... Déjà votre niveau B2 en anglais, et si vous avez envie euh, de découvrir une autre langue, si vous ne voulez pas euh, continuer votre LV2, qui est souvent de l'allemand ou de l'espagnol, bien sûr que vous pouvez euh, aller commencer euh, à niveau zéro en japonais, en chinois, en coréen, c'est d'ailleurs très souvent le cas. Ou alors, si vous avez envie de développer votre LV2, vous pouvez euh, aussi le faire sans problème, euh, parce qu'on a aussi, je rappelle, euh, beaucoup de partenariats avec des pays germanophones et hispanophones.